Cet endroit qui est célèbre pour ses perles aujourd'hui, en Irak. Qui est célèbre pour ses bombardements. L'un ou l'autre. Donc... Quelqu'un arrive et dit... Y... Enseignez-moi, s'il vous plaît. Il refuse. Pas d'enseignement.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 Utilisez ça comme pagne. pagne. Enlevez toutes, pagne. toutes vos robes et beaux vêtements, Where portez ce, ce pagne. pagne. rudis regardent, regardent ce bout de tissu sale hein. et Il dit Quoi ça Pas, pas seulement ça. ça. Ensuite, je vais, je vais vous donner une canette vide avec une ficelle, ficelle. portez-la autour du cou. Et, et je, vais je vais vous donner quelques bonbons, des bonbons à la menthe. À la menthe. Vous, vous allez